OK. Hum, cher futur moi, j'espère que tu n'as pas oublié que on avait des rêves, qu'on a des rêves et que tu les as réalisés. Je sais que tu les as réalisés. J'espère que tu les as réalisés. Si tu les as réalisés, OK, on est d'accord. Parce que oui, toi et moi, on a planifié de devenir des globes trotteuses. Euh, slash artiste, donc euh, j'espère que t'as pas oublié que t'en es devenue une d'artiste, que tu t'épanouis dans ce que tu fais, que tu voyages, euh, parce que oui, on sait toi et moi que euh, on était et j'espère que ça a évolué ça aussi qu'on était euh, fainéante euh, jusqu'à l'os. T'es partagée entre le sentiment de d'avoir hâte de grandir et celui de la peur, parce que forcément, c'est l'inconnu. C'est... Ce qui revient dans le fait de grandir, c'est surtout les responsabilités. Parce que plus on grandit, plus on en a. Les craintes qui... qui me tourmentent un peu à l'heure actuelle. J'espère juste que tu t'es rendu compte que c'est que des bullshit. Et que... et qu'il faut que tu t'en serves pour avancer. Et pas pour stagner, pas pour rester sur place, ou même régresser. Au fait, t'as pas oublié que là, là à l'heure actuelle, ton, ton copain c'est une pépite. Et que t'as vraiment de la chance d'avoir un copain comme ça. J'espère que vous êtes toujours ensemble. Ce serait chouette. Parce que je sais pas dans quel état d'esprit tu seras quand tu regarderas cette vidéo. Et je sais pas si tu seras toujours avec cette pépite, mais... Souviens-toi, dix ans en arrière, que ce que tu ressentais. Ce que... Quel sentiment t'avais pour lui. Et on sait ce qu'on éprouvait. On sait ce qu'on éprouve. Enfin, tu sais ce que t'éprouvais et je sais ce que j'éprouve. T'as tout... toujours été mince. <rire> tu me fais bégayer. T'as toujours été mince. Tu te souviendras qu'on t'a toujours euh... rabâché, que t'étais... <rire> que t'étais super super mince, voire limite squelettique, euh, les critiques un peu abusées. Tu te souviendras aussi que t'es passé par un moment où t'as arrêté d'écouter tout ça et que c'est pour ça que à l'heure actuelle, à l'heure où je te parle, t'es à l'aise dans ton body. Ne prends que, que le meilleur. Ne prends que le meilleur pour grandir et évoluer. Fais pas trop trop attention à ton physique hein donc euh, surtout si tu réussis dans le showbiz reste sincèrement et véritablement toi-même euh, extérieurement comme intérieurement donc n'essaye pas de plaire à tout le monde ne plais qu'aux qu gens qui comptent sois toi-même sois toi-même voilà